Man, comme le 1er décembre dernier avec des camarades avec qui je suis venu depuis Genève, On se dirige vers la place de l'étoile où se réunissent déjà des milliers de gens depuis ce matin en fait. Au bout de la rue là bas ça pète pas mal enfin au bout de la rue c'est l'arc de triomphe et euh, on est quoi Allez, à 400 mètres 500 mètres et ça sent déjà le gaz ça picote déjà le nez c'est incroyable que ça sente si loin Ça. Oh ouais, super ouais. Ouais. Ouais. Ouais. La gendarmerie qui dit euh, Gendarmerie nationale dispersez-vous, mais vraiment doucement on n'entend absolument rien. Il y a des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens, ils n'entendent pas l'assommation, c'est impossible. I'm Ah, enfin un vrai, tu vois qui vient se mouiller un peu. Il semble en fait que euh, qu'on qu nous repousse vers le bas des, euh, des chances, ce qui serait bizarre parce qu'en bas il y a l'Elysée. Et c'est un peu l'objectif je crois euh, au final. Il le... y a plein de messages pour le... Là c'est la HSBC. Il y a plein de messages anticapitalistes. Euh... Fin du monde, fin du monde même. Coup. Ah etc. Ah ouais. oh. Oh, oh, ça, viens. oh ah, bon. putain Viens ah. ah. Les CRS re replient en fait, ils sont juste là là Protéger l'entrée de Louis Vuitton. La guerre c'est la guerre, regardez, regardez Les gilets jaunes sont moi Pourquoi tu disais les Gilets sont morts Parce que tout le monde dit ouais. que les Gilets sont morts alors a ah, ouais. ah ouais Ouais, c'est clair, c'est clair regarde. Ah ouais Je sentais pas ton sarcasme <rire> Donc, il faut savoir que dans, on est aux au champs Élysées. c'est euh, un peu le, le centre, le centre de, de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'ici, dans ce quartier, étoile, et etc., tu as euh, des, euh, des sièges d'entreprises du CAC 40, tu as des commerces de luxe, tu as des, des immeubles de bourgeois, etc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 Oh putain Oh C'est passé à côté de ma tête quoi Ah oh, putain sa mère Tu vois est ça Ne courez pas Ah bon, tu LBD, le gars. Il y a le LBD. Oh putain, ça mère, mais ça tombe de fou. Faut se barrer par là-bas. Ça, ça, ça crée, ça électrise les foules quand il y a vous serres Ça peut pas être bien se passer. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là Hop, oh, t'as le monde dans la rue. Regarde. <rire> le gros truc noir, le gros truc noir devant ça me Hop, ça. Flo. <rire> <rire> Tiens, prends ça, s'il te plaît. Coucou les vidéos Merci beaucoup Ça. Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah donc, on nous pousse vers euh, la place de la Concorde et, euh, et on nous empêche de sortir sur les côtés. Je comprends pas le deal. Est-ce que c'est pour justifier la répression qui sera plus forte Forcément, au bout de la rue. <rire> C'est chez moi à la base. peut de de C'est oui, pas pas euh. <rire> I okay. Il y a des chars, il y a des chars. Donc là-bas, tu vois par là... Attends. Voilà, là, il y a des murs de plexiglas comme de villes, tu vois, des barrières. Derrière là-bas, il y a l'Elysée, un peu plus bas finalement. Ah, on va dire, Et bien, pour un mec qui dit c'est moi le responsable, je vais me chercher, bah il est là et on va le chercher, Ben il veut pas en fait finalement. Que de la gueule juste, le je du tout Que du bon sens Donc voilà, là c'est la garde rapprochée de l'Elysée. L'Elysée qui est juste ici Là-bas, on voit même plus les Champs-Elysées, tout est derrière le brouillard, beaucoup de gaz, il y a des feux. Derrière le cordon de police qui est là, il y a une tonne de monde derrière là-bas qui est arrivé après. Regardez-moi, ces milliers de gens Ça va piquer, ça va bien brûler. Oh. Putain, ils sont passés. énorme, énorme. j'aurais trop voulu de... la qui ça quelqu'un là oh putain non on pas on pas on est au bas de la ligne des champs elysées Juste là, t'as l'Elysée, la place de la Concorde d'Elysée qui est là. Et bien sûr, tout en haut là-bas, là, il y a l'arc de Triomphe. Et en fait, on est plus grand monde, on est quelques milliers ici à être pris au piège entre deux cordons de police comme pris en étau tu vois et la plupart des gens maintenant des milliers de gens sont derrière sont derrière euh, ce, ce cordon qui est là en fait et on est pris en étau on peut pas il n'y a pas de rue tu vois il n'y a pas de rue là il n'y a pas de rue ici on peut pas sortir d'ici on est vraiment pris au piège Des gens ont on réussi tout à l'heure à passer par là en forçant mais je sais pas s'ils ont fait beaucoup de mètres il hein, y a des gilets jaunes là bas un petit peu salut <rire> bonjour en fait, là, il, il, il a une strate. C'est euh, quand il y a des lacrymos, il ferme les yeux et il me fait confiance. Avec une petite bande de personnes très équipées, bravo pour ta, ta créativité. On va essayer de passer. Euh, on y va Allez. Ah, bonjour. Bonjour. C'est bien d'être dans émissions. Ah merci beaucoup, c'est gentil. <rire> Mais tu n'es pas bien équipé, toi. Mais non, parce que ça m'a été pris tout à l'heure, bien sûr. Voilà, nous sommes passés de l'autre côté. Tous du coup, café. Tous Les gens sont bien derrière. Au petit gilet. Vous venez d'où Valenciennes. Cool. Eh bien, bon courage et bonne manif. Il hein. faut protéger le Phuket. C'est les sièges du resto. Ouais, super Bravo, vraiment, extra. Ah bah merci, gentil, embrasse-moi. super, super la maximum Bah, il faut, ouais. je je regarde le milieu, je ce C'est bien. C'est sympa, c'est cool. En tout cas, le plus important, c'est de faire ce qu'on fait maintenant, là. Donc là, en fait, t'as des gens payés par des impôts, par l'argent public, qui défendent le Fouquet's. Ah ouais, alors! Les gars, ils la police! Ils arrivent à dormir le soir! Ouais, ça va, tranquille! T'as pas de parents qui pas d'argent, pas de grands-parents, pas de pas frères et sœurs, pas d'enfants! Ils obéissent à des ordres, parfois ils ont pas le choix! Mais j'espère. que vous proches qu'ils ont des ordres! Voilà, j'espère que vous le savez! On, on vous utilise! On vous utilise à des fins politiques! Ils sont partis vers autre chose! C'est notre trucs c'est notre c'est pas Paris. à protéger un intérêt privé avec de l'argent public. Quand est-ce que vous nous protégez contre les vrais criminels C'est eux qui payent pas des impôts. Nous on paye des impôts qui payent vos salaires. À un moment donné ça tourne pas dans le bon sens là les ah, mecs. Je rien à mon travail donc tu juges pas et tu poses pas de questions. Mais moi, oh, je comprends bien, dans ce cas je veux comprendre. Tu pas. Eh ben si, je peux comprendre, j'ai un cerveau. Bien sûr que si. Là, je vous vois protéger un intérêt privé avec les moyens de l'État. Donc c'est qu quoi Qu'est-ce que je dois comprendre Je veux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Mais, euh, essaye de m'expliquer alors. Je suis pas là pour Sauf qu'il va falloir qu'on parle à un moment donné. Je suis pas là pour oh. ah. Ok. Donc euh, vraiment virulent. Pour lui, voilà, je ne peux pas comprendre. Il est pas là pour m'expliquer. Il est pas là pour me parler. Je sais pas. Une question simple. Est-ce que tu penses que c'est normal que l'argent public serve à ça à protéger des, des, des personnes qui fraudent le fisc, à protéger des enseignes qui polluent la planète, à, qui détruisent l'intérêt général. Et, et, et bon, il me répond que moi je connais pas son travail et que je ne peux pas juger. Mais moi, ben, je ne peux que juger. Qu'est-ce que je vois là Je pose la question, je me demande de savoir, de comprendre. Il me, il me répond qu'il ne peut pas m'expliquer, qu qu qu que je ne peux pas comprendre. Enfin, C'est absurde Depuis ici, ils balancent des, euh, des lacrymos sur la foule là-bas et ils ont annoncé une première sommation avant d'utiliser la force pour repousser les gens qui sont là. Mais vraiment, on n'entend vraiment rien. C'est quelqu'un qui me l'a dit, on n'entend vraiment pas. Je sais pas c est, c est, où sont les moyens. Euh, c'est bizarre Arrêtez oh, J'ai reçu un pavé dans le pied Il a pété sa matraque sur quelqu'un putain sa vache ah, non arrêtez, oh, arrêtez, non Putain arrêtez, arrêtez! Arrêtez! Non! Putain! Arrêtez arrêtez arrêtez arrêtez, arrêtez! arrêtez! arrêtez! arrêtez! arrêtez I'm going to Allez, ça recommence Allez, On, ça est un on en pas on va reculer On va Viens tout en haut Viens tout en haut, je vais faire du mot Compte, ouais, on vient te chercher chez toi étrange de se retrouver dans le seul petit commerce ouvert sur les champs. Est ah, lui, est... Là. ah bah ouais tu vois. Je de... t'ai rencontré. et, euh... et s'il vous plaît, Jean, Je Jean, tôt, ouf, rencontré à la, à la manif France Insoumise. Ah ouais, c'était sur la place de la République. C'est ça, non Ouais, c'est ça, ma foi. Bah, ouais, bah c'est cool de te voir en jaune. Ouais, ouais ça, On a fait ouais. du chemin depuis, hein. Attends, quand tu es France Insoumise, tu dois être en jaune. C'est ce que je pense aussi. France Insoumise, qui est pas en jaune, non C'est le gars, il est en jaune. Ouais, ouais, c'est le Pourquoi vous fermez là Il faut le séquencourir. Il faut pas sortir madame. Non, pas sortir. Pourquoi C'est fermé, fermé. Ils sont là, les Les policiers. Il est 17h, il y a toujours des dizaines de milliers de personnes sur les champs-Élysées. On est plutôt euh, parqué sur les champs et euh, une quantité incroyable de boutiques, mais euh, sélectionnées, des boutiques euh, des grandes enseignes américaines, des grandes multinationales, des boutiques de luxe, sont euh, vandalisées, sont euh, volontairement détruites par euh, des gens très bien organisés. Et je pense en fait ça a soutenu plutôt par la majorité des gens. Il y a des messages qui sont tagués sur les parois à chaque fois et ils sont. Euh... et les messages sont cohérents, c'est des messages sont politiques. Il y a vraiment quelque chose de cohérent dans tout ça. Salut oh, bon. C'est pas un militant comme ça Ah bah c'est quand même. Parce que j'ai pensé que j'allais tomber Ça devrait pas avoir lieu avec autant de personnes qui sont en nous protéger, nous, aux citoyens, ça devrait pas arriver ça. Même pas une baffe <rire> Oui, les les Sinon, il faut traverser après l'hôtel. Restez ouais. pas sur les arrières. Vous retirez le gilet jaune. Vous envez vos gilets. Alors pourquoi on enlève nos gilets Et puis ah, dans une manifestation. Ah mais c'est un vêtement, j'en ai porté du jaune. Du coup, on fait dans une manifestation non déclarée. Non non, non, non, non. Non. On peut être partout. Bravo pour ce que tu fais. Ah, merci, c'est cool. Félicitations, franchement. T'avais ton gilet aujourd'hui Non, pas du tout. Ça, ça va Ouais, super. Ça fait trois mois que je suis tout. Je, je vois tout ce que tu fais, vraiment. D'ailleurs, je ah, m'en fous. Cool. cool, merci beaucoup. Je le pas, mais très ça Et... sert pas à grand chose quand même, mais ça fait plaisir. <rire>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 envers un danger, et là c'est pas le cas, ils sèment le chaos, et là il faut leur dire. Alors du coup, ils obéissent à des ordres qui sont souvent illégaux, des ordres qui sont dans tous les cas immoraux, parce que l'égalité n'est pas forcément en phase avec la moralité, et là ils sont utilisés à des fins, à des fins politiques. Moi quand je vois 40 policiers, policiers protéger le Fouquet, on tombe tous des nues. Non, ce n'est pas possible, c'est pas, pas censé servir à ça la police, c'est pas censé protéger le Louis Vuitton et puis euh, et le Fouquet. Bah, L'Elysée, c'est juste derrière moi. Je vais faire un tour là-bas. On va voir si je suis libre d'aller où je veux. Tu as le grand palais qui est juste là derrière Jordan de l'Elysée avec des gens qui protègent, des CRS de partout. Je vous pouvez plus tra traverser maintenant. Et en fait c'est un périmètre énorme de plusieurs kilomètres autour de, des quartiers bourgeois et donc là autour de l'Elysée par exemple, de bloquer pour protéger euh, bah, ce qui est, est dénoncé la Les meufs elle voulait manger des macarons, elle est triste Oh <rire> ah, mon dieu il y a plusieurs réalités qui s'entrechoquent dans cet endroit, c'est ça que j'aime aussi la rue qui mène à l'Elysée bon, en fait, oui, qui... Vous vous rendez compte que vous êtes utilisé à des fins politiques pour protéger quelqu'un qu'on veut virer Et qui n'est même pas pour vous Qui réduit vos salaires et vos moyens pour travailler Excusez-moi, il y a quoi de dangereux derrière pour nous en protéger à ce point parce que... ah, est... Il veut nous protéger de l'Elysée parce qu'ils est censé nous protéger quand même ah, ok. Ah non, c'est le contraire Ah pardon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 pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur Même si Macron ne veut pas nous, on est là Plus fort bordel On est là On est là Même si Macron ne veut pas nous, on est là Il n'y a que trois flics et des jeunes plutôt à la mode hey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 tu auras vécu 7 heures de ce 16 mars historique à Paris. Si j'ai mis plusieurs longs jours à te livrer cette vidéo, c'est tout simplement parce que bah, j'étais très occupé ces derniers jours et aussi, en plus, crevé, complètement crevé. Et comme je fais tout tout seul, bah, si je suis HS ou pas là, bah, il <rire> n'y a pas de vidéo. Néanmoins, j'ai réagi et analysé certains faits d'actualité super importants sur mes comptes Twitter et Facebook, notamment depuis lundi, et les annonces faites par le gouvernement qui sont alarmantes mais attendues. Tout va super vite, ça fuse dans tous les sens, c'est complètement insensé. Ils nous promettent l'armée dans nos rues demain, samedi 23, à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France, nous interdisent de manifester en jaune, et vont jusqu'à nous informer que l'armée pourra peut-être, si elle le désire, ouvrir le feu c'est complètement dingue. C'est leur stratégie, inchangée depuis le départ, qui consiste à miser sur et entretenir le pourrissement de la situation pour aller ensuite chercher, voire construire médiatiquement, s'il le faut, l'approbation de l'opinion publique pour engager une répression hors norme contre les Gilets jaunes dans leur entièreté. Et c'est dans ce cadre très précis que Castaner, ministre de l'Intérieur, premier fil de France, s'est adressé aux forces de l'ordre. Samedi, sur les champs élysées il n'y avait pas de manifestants. Il n'y avait que des haineux, des ultras, des factieux, des gens venus pour casser, pour détruire, pour agresser. Je vous demande de faire en sorte que la doctrine de maintien de l'ordre, telle que nous l'avons redéfinie entre le 1er et le 8 décembre, soit effectivement et résolument mise en œuvre, sans hésitation ni demi-mesure. Mais nous devons aller encore plus loin. Les scènes de samedi nous le montrent. La violence est montée d'un cran. Notre réponse doit être la fermeté, la fermeté encore renforcée. C'est le sens même des décisions annoncées par le Premier ministre cette semaine. Et je vous demande qu'elles soient pour l'essentiel effective dès samedi. Il le sait, lui et son gouvernement, que la situation est bien plus complexe et nuancée que cela. Si Quand tu as vu cette vidéo, quand tu as fait les manifestations aussi, toi, toi qui me regardes, tu as vu que les gilets jaunes étaient profondément politisés, qu'en 4 mois ça s'est encore plus accentué, que leurs revendications sont nettes et précises, et c'est bien pour cela que le gouvernement tente tout, par tous les moyens, pour dépolitiser le mouvement social et ainsi le criminaliser aux yeux de tous. Oui, rappelons que si nous sommes si nombreux, toujours plus nombreux dans les rues, à risquer de perdre un oeil ou une main et à se faire gazer, c'est bien qu'il y a des raisons suffisantes à cela. Nous souhaitons justice sociale, c'est-à-dire avoir du travail, celui que l'on désire, et pouvoir en vivre décemment. Nous souhaitons une justice climatique, que l'on arrête enfin d'exploiter les ressources naturelles sans limite, jusqu'à mettre en péril le vivant sur Terre. Nous souhaitons une justice fiscale, pour que l'on partage enfin les richesses créées par tous, entre tous les acteurs de la société, et lutter enfin contre les inégalités. Et nous souhaitons une véritable démocratie, directe et populaire. Seule solution pour en finir avec cette classe dominante, d'oligarques, méprisants et corrompus par l'argent. Et que ça déplaise à Rutel Kriev ou Christophe Barbier, ces revendications sont politiques, elles sont claires, nettes et précises, intrinsèquement révolutionnaires, anticapitalistes. Et c'est bien pour ça que ce gouvernement, comme la plupart dans le monde, hein, ne peut pas les considérer, car elles sont en dehors de sa conception de la réalité. Ce qui fait que ce gouvernement est criminel puisqu'il œuvre contre l'intérêt général du vivant. Voilà pourquoi nous sommes sur le bon chemin, que nous devons intensifier la résistance et nous préparer à tenir longtemps, aussi longtemps que nécessaire pour obtenir gain de cause. Ça va être rude, mais nous n'avons pas d'autre choix face à un état fascisant qui écrase tout ce qui ne lui correspond pas. Je m'arrête là car je reviendrai sur ce 16 mars, sur la semaine qui vient de s'écouler et sans doute sur ce qui va s'ajouter demain, lors de l'acte 19, dans une prochaine vidéo, voire dans plusieurs prochaines vidéos. Car il nous faut prendre le temps nécessaire à l'analyse politique des choses pour construire correctement ensemble la suite de la résistance de notre lutte. Portez-vous toutes et tous bien, merci pour votre amitié et votre soutien encore et à bientôt. Ciao